Je faire couler l'eau. Je vais arriver petit à petit. ça arrive génial et voilà l'eau qui arrive voyons l'eau coucouler. Il va se jeter sur la sorge. voyons actuellement l'œuvre finale. Bonjour. Vous vous prénombez comment on Fabien. Fabien. Fabien, euh, vous... comment appelez-vous euh, votre archipel Alors En fait, moi, je suis sur le réseau, euh, réseau euh, d'alimentation d'eau qui alimente les archipels. D'accord. On va appeler ça un, un réseau pirate d'alimentation euh, d'eau. Euh, détourne, euh, On détourne les... Euh, les règles nationales d'accord et pendant le festival vous allez faire quoi c'est l'accompagnement et puis euh, et puis euh, la prise de prise de plaisir avec des, des gens du plaisir partagé euh, voilà sur une sur une belle création éphémère d'accord